Dans Flipgrid, quand on veut faire une présentation et on veut s'enregistrer en même temps, donc on va faire une vidéo, mais on aimerait présenter un document que nous avons fait ou un site que nous, avons, que nous voulons montrer, ce qu'on peut faire, c'est partager son écran. Donc, je vais vous montrer comment faire en répondant à un devoir. Donc ici, je vais ajouter une réponse et là, on va me voir apparaître parce que je suis dans la vidéo Flipgrid présentement. Je ne suis pas en train d'enregistrer mon Flipgrid, mais ça va venir. Donc ici, l'option que j'ai, c'est d'aller enregistrer mon écran. Donc dans cette façon-ci, donc « Start recording ». On me demande quel écran est-ce que je veux partager. Bien, c'est euh, celle-ci dans laquelle je suis présentement. Donc je vais faire « Partager ». Et ce qui va arriver, c'est que j'arrive ici en petite vignette, vignette comme ça. Donc, je fais cliquer sur « Partager ». Et là, je vais pouvoir aller chercher mon autre écran que je voulais présenter ici. Donc, euh, j'avais juste pris euh, rapidement un, un, un modèle qu'il y avait euh, dans Canva pour vous faire la démonstration qui est possible de présenter. Par contre, si je passe sur Play, on n'entendra pas le son euh, du, euh, du Canva, mais euh, je vais pouvoir vous présenter quelque chose que j'ai fait. Si je reviens dans Flipgrid, donc, je peux faire pause. Et si je fais pause, euh, ben, je peux continuer par la suite. Là, mais ce que je veux faire, c'est stop. Donc, je peux arrêter. Donc, je peux arrêter d'enregistrer comme ça. Mais là, je vais vous montrer un autre exemple de partage d'écran. Donc, je vais peser sur X. Je vais arrêter mon, euh, mon devoir ici, ma réponse que je voulais faire. Je, vais faire, je recommence de cette façon-ci. Et là, je peux ajouter un arrière-plan. Donc, si j'ajoute un arrière-plan, il me demande encore euh, quel, quel écran je veux ajouter parce que j'en ai deux. Donc, c'est l'écran 2. Si vous en avez juste un, ça va vous demander juste l'écran 1. On fait partager et le temps ce qu qui arrive, c'est que le temps qu'on va partir de la vidéo. Là, la vidéo n'est pas partie, mais quand même, euh, dans la vignette de, des départs, ça se peut que ça apparaisse. Je vais peser sur Play et je vais aller changer. Donc, si, si j'ai changé mon, mon, mon, mon onglet de cette façon-là, donc on va pouvoir voir ma présentation que je voulais montrer sur Canva. Donc, je peux me montrer puis changer sans problème. Je peux aller ajouter un autre site Internet, quelque chose d'autre, je peux ajouter des onglets pour continuer à montrer ce que je veux faire. Donc là, je vais peser sur euh, l'arrêt de mon fond. Donc, je. Mon fond va s'arrêter comme ça. Je vais pouvoir revenir et continuer à faire ce que je voulais faire dans Flipgrid. C'est-à-dire plein d'autres choses que j'ai déjà montrées dans d'autres vidéos. Mais là, on peut voir que je continue à enregistrer dans Flipgrid. Je vais arrêter. Donc là, c'est terminé. J'ai pu partager. Donc, si je montre ici dans Next, on voit que... Oh, c'est très beau. <rire> <rire> on peut voir qu'on euh, voit mon visage, donc j'ai pu partager le bon contenu. Je pourrais rajouter quelque chose, euh, mais là ensuite, euh, j'envoie ça à l'enseignant ou à la personne qui m'a partagé le Flipgrid, donc ce n'est pas un problème. Ensuite, si on voulait euh, faire ça de cette façon-là.